À moi j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans le paradis des riders. Ça s'appelle la cage, c'est à Angers. On va tester plein de sports extrêmes. Vous allez voir, c'est parti. La première activité qu'on va tester s'appelle le drift trike. Drift ça veut dire glisse. Donc aujourd'hui, on va apprendre à glisser. C'est un petit parcours premièrement, on va essayer de se faire la main, je mets la GoPro, le casque et après vous allez voir, il y a un espèce de skatepark, on va tenter quelques petites figures et c'est parti On va tenter le 360, je vais essayer de... Rit et 360 repartent dans le même sens et je vais tenter du deux roues, c'est-à-dire être uniquement comme ça et on va voir la plus grande distance que je peux faire. Ouais. Avec le petit wall ride là. Bon voilà, on commence à manier un petit peu l'engin. En fait, on se rend compte que c'est pas forcément comme du karting. Hein. Ça sert à rien d'aller à fond, il vaut mieux doser. Vraiment gérer la glisse. C'est toute une précision dans le pilotage. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le patron parce que lui, il maîtrise. Et j'ai voulu le défier. L'idée, ça va être moi en vélo sur les bordures et lui avec cet engin là. Qui ira le plus vite sur ce tour là On en fait des coups. Donc Stéphane, le gérant de la cage. Il paye un vol. Ouais, ça marche. Allez, Allez c'est pas très large. Hein. En plus, ça tourne. Moi bon, je croyais que j'avais aucune chance. J'ai bien essayé de tricher par là mais on va dire 1-0. On peut se faire un autre truc, regardez, il y a une cage. Regardez, juste ici il y a une cage là. Moi ce que je te propose, on me mets en haut et toi tu te de On fait un peu un remake de Jim Kana, ceux qui connaissent. Moi je te lance un défi maintenant. Il m'a dit qu'il était chaud. Une rampe là normalement on doit pouvoir sauter. Euh... C'est chaud ou pas trop Moi je suis chaud du défi. Ah, je ouais. tente le transfert. Enfin, ouais. tu le fais. Ok. Au pire il y a du crash, donc restez bien les gars. Je te mets au défi de passer sur la rampe. L'idée c'est de grimper, de faire le tour et de redescendre au bout. Ça me semble jouable. Il a mis le casque quand même pour l'occasion. Sécurité d'abord. En vrai ça paraît chaud. Non, pas du tout, et les joies de YouTube, vas -y, vas -y, on tente des trucs qu'on maîtrise pas. Un peu plus de vitesse, ouais, un peu là. plus d'élan là. Hey c'est pas bon, mal mais déjà. Je hey bon, je vais m'arrêter là, sur plus d'accident. T'as pas le cas, Bah Allez, le vélo, c'est parti. Je m'avais dit ils m'ont fait sur la barrière, mais une barrière qui ne bougeait pas. Ouais, ok, ok. Allez, il y a 3 mètres à droite, là. C'est pas ce trio C'est un passe. Enfin, contre, avec un autre sac en plus. J'avais pas rigolé, j'avais pas vu ce tuyau là. C'est pas mieux. Ça donnait chaud, j'ai vu qu'il y avait une vague. On va surfer un peu. On va se rafraîchir. Ouais, on va se rafraîchir avec ouais, même Ça va Deuxième discipline, vous allez voir. Partie, je suis jusqu'à là là-bas. Le patron on vient de nous rejoindre, Jules, Paul, qui va nous faire une petite démonstration ils vont m'apprendre, on va commencer avec le bodyboard, bodyboard c'est ça, et après on essaye donc le surf, ça va être beaucoup plus compliqué, donc pour moi l'idée ça va être déjà de tenir debout, et Paul, on te lance un défi, le flip, un truc de planche comme ça. Euh, Jules, c'est toi l'expert, fais la vague, comment ça fonctionne Il y a 4 grosses turbines euh, qui envoient de l'eau et donc on euh, le mur là-bas et on descend dans la vague. Bah vas-y on lance la vague, Allez c'est parti. C'est bon on a réussi 2-3 trucs. Ouais, mais franchement Maintenant, on a un bon géré. Polo là c'est à toi là. Est-ce que, est que tu sais que t'es devant ce couche régulard Tout régulard on va partir là bas. Bon du coup il a réussi son défi Bien joué les gars Du coup il reste plus qu'une seule activité c'est le trampoline On se change et c'est parti Ok là on vient d'arriver sur la partie trampoline Il y a un parcours Ninja Warrior qu'on va faire tout à l'heure Et je vais vous défier Et là on va sur une slackline vous allez voir on va essayer de la traverser Bon là c'est là que c'est passé, il faut un concurrent pour le deuxième exo c'est le combat des cotons tiges. A la fin j'avais plus le bâton, je me suis avec les mains. 2-0, voilà tu m'as mangé sur le surf de tout à l'heure ça. On a trouvé quelques petits trempeaux et surtout des marches ici ça va me rappeler le trial Donc j'ai pris le vélo, pris le avec l'idée ça va être de monter dans un premier temps saut ici et après essayer de monter là déjà à petit joint à voir si c'est faisable. Ok, ouais ça passe maintenant avec le vélo entre les jambes, ça va pas être la même. On va prendre un petit jour. Wow. Ouais, Bon ça passe, je ne vais pas vraiment faire des figures, à toi Voilà Ça passe bon, On ça termine marche. cette partie trempo avec quelques petites figures que j'ai appris dans les dernières vidéos, souvenez-vous, c'est le petit onglet qui s'affiche. On va la faire C'est la partie trampo on change de spot. Ce beau salto, on arrive maintenant sur la partie Ninja Warrior, j'étais allé en finale de la mission Ninja Warrior, donc là ça va nous rappeler quelques petits souvenirs, l'idée ça va être de, de faire le parcours, le parcours élite. ceux qui sont sur Angers et qui vont à la cage, je vais mettre le chrono, il est juste là-bas, mettez dans les commentaires votre temps, on termine la vidéo là-dessus, allez c'est parti ouais. c'est le record à battre, à vous de tenter, à vous de venir essayer, c'était la cage à Angers, on les remercie. Donc le nouveau rendez-vous c'est lundi 18h, donc abonnez-vous, activez la petite cloche comme ça vous êtes au courant de la sortie de chaque vidéo. D'ici là, Instagram bien sûr, on se dit à la prochaine, ciao les gars. Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu, et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur oréliampontenoir.fr, à la semaine prochaine, ciao.